Bonjour les amis, est-ce la fin du Bitcoin Est-ce que Bitcoin va s'effriter Est-ce que Bitcoin va se relever Est-ce que Bitcoin va persister bon, quel avenir pour le Bitcoin Donc là, sur ce support hashtag partage, je vais vous faire partager beaucoup de contenu concernant justement le Bitcoin. Il y a un site, plus je pense qu'il y a quatre autres vidéos. Chacun va aborder le problème de son côté et il va nous expliquer ce qui se passe. Donc, pour savoir comment utiliser ce PDF, parce que c'est un PDF, c'est un PDF interactif gratuit, c'est-à-dire vous allez rejoindre YouTube ou des sites, etc. Donc, comment faire? C'est que il y a des flèches qui montrent les endroits qu'on peut euh, cliquer dessus. Voilà, On peut cliquer sur ça, ça, ça et ça. Vous voyez la main, la main ouverte, la main euh, avec l'index. La même chose partout. Là, là, là et là. Alors, ça commence par une, déc une déclaration d'Elon de Musk. Elon Musk fait du nouveau PC, du cours Bitcoin avec ses tweets, et il y a ici un, un article qui euh, développe tout ça. Alors, c'est fait par, l'article est écrit par Vanessa Flores, l'article commence ici, et il n'est pas terminé, donc vous avez l'index, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer dessus pour voir euh, le, le site et ce qui est écrit au, au niveau de ce problème-là. Bien entendu, il n'y a pas que Elon Musk, il y a d'autres, nous avons ici quatre vidéos, qui vont développer chacun de son côté ce phénomène. Et là, bon, c'est qu'on dise d'autres, d'autres, bon, il y a quelqu'un qui parle de crash, il y a quelqu'un qui parle de Bitcoin 1000K en 2021, il y a même une émission qui est assez longue, et puis euh, d'autres qui euh, vont expliquer tout ça. Euh, ce qui veut dire que euh, nous, euh, nous allons quand même avoir euh, une idée sur tout ce qui se passe en ce moment pour le bitcoin. Et nous allons comprendre énormément de choses. Donc, euh, je passe à l'autre. Bon, il y a euh, normalement, euh, la vidéo s'arrête à ce niveau-là. Mais je garde quand même d'autres euh, articles que j'ai déjà développés par euh, du passé et qui parlent d'autres choses. Et ça, c'est un article sur Elon Musk, il est d'actualité. T'es qui, toi Donc, voilà ce que d'autres auteurs ont dit sur Elon Musk. Donc, on va découvrir à travers ces neuf euh, vidéos euh, ce qu'on peut dire de Elon Musk. Euh, vous pouvez cliquer chaque fois, il y a de de des flèches là, voilà. Euh, cliquez et puis vous êtes redirigé vers euh, YouTube, etc. Bon vous avez neuf possibilités de pouvoir quand même savoir ce qui se passe à ce niveau. Vous allez découvrir, vous allez connaître la personne. Et j'ai développé aussi autre chose, c'est-à-dire euh, un autre article euh, avant qui parle de 15 heures de formation gratuite. Et ça, c'est bien sûr, c'est une rediffusion. Et il y a quelqu'un qui va... Il y a aussi une F vidéo. Et quelqu'un qui va nous parler de WordPress. Qui va parler de Elementor Et Il y a quelqu'un d'autre qui va parler... Son... Mon ordinateur est trop faible. Le son de mon ordinateur est très faible. Ou bien, il y a une autre vidéo de lui aussi toute ma procédure de réinstallation Windows 10 ça c'est au niveau quand même euh, de la technique il y a quelqu'un d'autre euh, qui euh, parle de créer et vendre votre première formation en ligne, formation complète mmh. euh, et puis il y a d'autres, des euh, tutoriels euh, il y a des euh, conseils pour devenir euh, un bon euh, trader et, location, longue, courte durée euh, sur l'immobilier. Et bien entendu, j'ai ajouté ici le, le nombre de enfin, le temps que, que vous allez rencontrer ici. Par exemple ici c'est 3h27, ici c'est 2h53, 1h17, 2h14, 1h04, 1h02, 1h17, 1h et 1h51. Donc vous avez énormément de choses à découvrir. Ok. Et puis euh, là pour euh, ça c'est une page récurrente qui va euh, souvent revenir, ce qui va parler de mon objectif en tant que partage euh, euh, hashtag #partage. Je vais vous parler des professionnels qui cherchent du trafic, c'est-à-dire des gens qui cherchent seulement pas d'autres, Bafou, les touristes ils n'en veulent pas. Là c'est des apprentis qui cherchent aussi des professionnels, mais pas n'importe qui parce qu'ils ne se valent pas tous, ils ne sont pas tous bons. Et bref, c'est-à-dire que tout le monde cherche tout le monde, et où ça, ça va ça arriver, c'est chez moi, ici sur hashtag partage, où j'explique qu'il y a quand même des procédures pour quand même qu'ils se retrouvent finalement. Donc là, c'est pour par parler des de problèmes des professionnels, bah, des problèmes des apprentis, et là, c'est des solutions. Et hashtag partage, vous cliquez ici, et vous êtes directement transporté dans ma chaîne YouTube, côté vidéo, et vous allez découvrir plus de 200 vidéos, et là, vous allez chercher, si vous voulez, des les, les, les vidéos qui vous parlent. Voilà ça, c'est un PDF, il faut le télécharger, vous allez trouver ça dans la description, et puis quand vous aurez ça, vous l'aurez ouvert ou vous l'aurez téléchargé, et puis vous arrivez par exemple ici, vous cliquez, puis vous êtes ailleurs pour qu'on vous explique tout ce qu'on veut. Voilà, donc n'oubliez pas bien entendu de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, et je vous souhaite bonne lecture, bon, bon visionnage, et à demain. À propos de « à demain », je publie au moins une vidéo par jour. Allez, bye bye